Si nous ne vaccinons pas le monde entier, il reviendra nous hanter et il reviendra nous heurter sous la forme de nouveaux variants. Nous avons dépensé fiscalement quelque part autour de 6 000 milliards de dollars. Nous avons besoin de 1% de cela pour vacciner le monde entier. Bon, alors je suis désolé, je ne fais pas très bien, Christine Lagarde, mais alors bien évidemment, si vous commencez à parler de virus, euh, de vaccins et de fric, bah forcément, moi ça va me gratter un peu et je vais venir voir un peu à quoi ça ressemble. Euh, alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Il ne faut pas, euh, Christine, la chouette, euh, la chouette de la sagesse et de la raison, il ne faut pas euh, parler comme ça. Ça va revenir vous hanter, ça va revenir vous heurter. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris euh, ma voix un peu bête de bande-annonce euh, pour lire ça. Euh, c'est Il euh, faut savoir un peu raison garder, il faut arrêter de balancer dans le catastrophisme total. Euh, c est, c est, encore une fois, c'est mal. Et surtout, euh, quand je lis ça, en fait, euh, j'entends, je, je, j'entends, mais exactement la même comme foireuse, mais vraiment foireuse. Euh, que celle du changement climatique. C'est-à-dire que depuis quelques années, vous avez plein de banquiers qui viennent vous expliquer que euh, le changement climatique met en danger la stabilité financière mondiale, que ça c'est très très mal, et que du coup il faut intégrer des indicateurs climatiques dans le système financier et bla, et bla, et bla, et bla. Euh, c'est des choses qui sont extrêmement néfastes euh, parce que c'est un retournement. Je suis désolé, c'est pas le, le, le, le changement climatique qui met en, en danger la, la, la la stabilité financière mondiale, c'est le dérèglement financier qui met en danger euh, l'économie réelle et incidemment euh, le, le, le climat mondial. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. C'est parce que vous avez un dérèglement climatique, euh, un dérèglement c'est parce que vous avez un dérèglement financier que vous vous mettez à faire absolument n'importe quoi euh, d'un point de vue économique. Et euh, c'est un de mes grands sujets. Vous mettez à gâcher de la ressource et, et que vous, vous mettez à, à, à très mal utiliser vos ressources. Ben là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous expliquer que euh, le Covid, ça met en danger la stabilité financière mondiale. Elle est la BCE en même temps, si vous voulez. Et donc, euh, il faut s'occuper de ça, euh, parce que euh, sinon, euh, c'est pas bon. Euh, on a dépensé 6 000 milliards quand même. Attendez, ça fait quand même. C'est un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc, écoutez, vous allez être gentils. Hein, euh, il nous faut 600 milliards pour vacciner le monde entier, donc on va bien le trouver. Euh, alors ça me plaît pas du tout tout ça, euh, parce que déjà, si vous voulez, si vous voulez alors je, je, je vais faire référence à beaucoup de mes précédents travaux, euh, si vous suivez, tant mieux pour vous, si vous ne suivez pas, euh, donc ici vous êtes sur la chaîne de l'investisseur sans costume, qui est un service d'information économique et financière dont je suis le taulier, euh, qui marche, euh, qui marche euh, avec la vidéo, mais aussi euh, en texte et en écrit, beaucoup d'analyses écrites, je vous invite euh, bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, à... à on ne voit rien, hein. Tiens, mettez des pouces bleus, euh, à, à transférer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de travail d'analyse derrière, et à lire les textes, allez sur l'investisseur sans costume, allez regarder hein, le, le, le, changement, le changement climatique met en péril la stabilité de la finance, j'ai écrit là-dessus, je vous mets des liens en description, euh, le, et là, pareil, si vous voulez, sur les problèmes de cet argument absolument fallacieux, de dire « oh, regardez, la crise a déjà coûté 6 000 milliards rien que fiscalement », vous pouvez bien mettre 600 milliards dans les vaccins. Alors moi, j'ai un problème avec ça, qui est que mon premier problème, que vous connaissez déjà si vous suivez, mais je vais quand même vous le redire un peu, c'est que ces 600 milliards, donc on a les vaccins, aujourd'hui, le taux de profit d'un vaccin comme BioNTech, Pfizer, Moderna, est de l'ordre de 85%, probablement plus. 85% de taux de marge. Ça veut dire que quand vous avez une injection à 19,50 euros, ben, en fait, vous avez 16 euros ou 16,50 euros qui va en pur profit pour le labo. Alors bien évidemment, par rapport au coût de la crise, c'est que dalle, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que euh, vous êtes dans un système gravement dysfonctionnel où euh, vous avez euh, un profit qui est dissocié du risque. Euh, ça en théorie des jeux, euh, d'un point de vue de logique pure. Il est toujours extrêmement néfaste et dysfonctionnel de dissocier un risque de son profit. C'est-à-dire que c est, c est normalement, c'est le porteur de risque qui est le porteur de profit. Mais il ne faut pas dissocier le porteur du risque et le porteur du profit. Je ne sais pas si ça vous rappelle un peu des choses qu'on racontait après 2008, hein, les « too big to fail », la privatisation des gains et la mutualisation des pertes, qu'il fallait arrêter ça. Hein. C'est Mme Lagarde, la première, qui venait vous expliquer, quand même, à cette époque-là, euh, qu'il fallait, à partir de maintenant que les banques arrêtent de faire payer leurs errements à tout, à, à tout le monde, euh, ben là, en fait, on est exactement là-dedans. Parce que ces gens prennent des bénéfices de ma boule, je suis désolé, je suis sur un marché public, donc vous n'avez pas de risque commercial. Euh, vous n'avez pas de risque de recherche. La recherche a été prise sur fonds public dès que le truc est arrivé. Euh, vous n'avez pas... Euh, ça a été payé avant même que les usines soient sorties de terre. Vous n'avez pas de risque juridique. Vous n'avez absolument aucun risque, si vous voulez. C est, c est, euh, les effets secondaires, ils s'en foutent, mais complètement. Et ne venez pas me dire que euh, les, les, les gens des laboratoires euh, ont, ont, ont l'intérêt général à cœur, si vous voulez. Je pense qu'il y a suffisamment de scandales sur ces 50 dernières années euh, dans, euh, chez, dans les laboratoires pour savoir que c'est... Ces gens sont obscènes, ces, ces, ces, ces, ces gens sont néfastes. Il enfin, suffit d'aller voir la, la, la dernière crise des opioïdes aux États-Unis, mais c'est d'un tout Mais, toujours à ce point, oui, non, mais ça c'était avant, maintenant c'est fini, oui, ben on verra. Euh, et donc, il y a un moment, si vous voulez, ces choses arrivent également parce que vous avez cette distorsion entre celui qui prend le risque euh, et celui qui prend le profit. Et ça c'est mal. Donc la première chose, c'est sur ces 600 milliards, si vous voulez, je ne sais pas comment elle compte, mais si vous avez euh, entre euh, 600 milliards, vous allez avoir 300 la moitié pour l'inoculation et la moitié pour le produit lui-même. Euh, bon, on va dire 300 milliards de produits. Sur ces 300 milliards de produits, alors tout le monde ne prend pas 85% de taux de marge. Euh, ça, c'est vraiment les nôtres. Hein. C'est chez nous que c'est comme ça. Euh, mais, euh, mais les vaccins chinois et les vaccins ailleurs, ce euh, ne sont pas pareils. Mais bon, sur ces 200, on va dire que sur les 600 milliards, vous allez peut-être avoir quelque part peut-être 200 milliards. Peut-être 200, max 300. Milliards euh, de bénéfices pour des labos. Mettons 200, si vous voulez. ouais, mais non, c'est beaucoup quand même. Je sais que pour, pour, pour, pour toi, Christine, c'est une paille, mais non, c'est beaucoup. Et si on regarde l'autre bout de la lorgnette, on a déjà payé 6000 milliards. Alors bon, tu comprends, 600 milliards, c'est pas beaucoup. Alors, on a déjà vu que c'était pas un problème de montant dans l'absolu, mais combien même on a déjà payé 6 000 milliards. C'est vrai, c'est un pognon dingue, ce truc. Hein. Et à quoi ça a servi Ouh, la question qu'il ne fallait pas poser. Oui, il ne fallait pas poser la question. et eh bien, on la pose quand même. À quoi ça sert, tout ce fric hein Eh bien, bien évidemment, hein, Bibi a été regardé. Et qu'est-ce que... Et hop là, je regarde. J'ai été regardé. un truc qui est le taux de mortalité euh, du Covid par pays, hein, par pays et par test confirmé, taux de mortalité par test confirmé dans, euh, dans les pays, selon leur déficit public. Donc j'ai été regarder au FMI, sur le fiscal monitor, les déficits publics en 2020, et j'ai été comparé ça avec euh, les taux de mortalité euh, par test confirmé, qui sont relevés par la Johns Hopkins University, euh, alors, j'ai regardé ça, donc vous avez en, en abscisse, vous avez le déficit, hein, le plus de déficit à gauche et le moins de déficit, voire même un petit excédent pour des tout petits points euh, à droite, et en haut, vous avez le taux de mortalité par test confirmé. Ensuite, quand même, pour mettre un peu de... de, de, de, de, de, de, de j'ai mis des, des cercles, la, la, le poids des cercles, la taille des cercles est liée au nombre de décès par pays. En gros, juste pour dire, c est, c est, c est, c est, vous avez des cercles plus gros là où vous avez une épidémie plus importante. Euh, pour essayer de prendre à la fois la taille des populations et, euh, et surtout euh, l'impact de l'épidémie. C'est sûr que si, si vous avez été moins touché, c'est pas le moment. Alors il y a plein de biais, on est d'accord. Vous avez un biais qui est que bah, vous avez des déficits de 2020, pas sur tous les pays. Hein. Alors j'en j'ai ai enlevé, enlevé le Liban, qui était un point aberrant, les pauvres, je suis désolé pour eux. Après vous êtes tout un tas de pays qui n'ont pas publié encore leurs déficits ou qui ne les publient pas du tout d'ailleurs. Donc, ça, on a un certain nombre de pays qui n'en a pas. Les taux de mortalité, ça, Johns Hopkins, les remonte pour beaucoup de monde. Alors, bien sûr, je ne sais pas, je pense qu'ils sont assez sérieux quand même, Johns Hopkins. Bien évidemment, c'est par test confirmé, vous n'avez pas les mêmes politiques de test. Donc, vous avez tout un tas de biais, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est vraiment une vision à très, très, très, très, très, très haut. Donc, je cherche pas à avoir un truc précis particulièrement. Et je suis pas, je veux pas refaire le match. Je ne suis pas en train de dire que « Ah oh là là, vous avez vu, il ne fallait pas dépenser tout ce fric. »« Oh là là, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. » Parce que, bien évidemment, hein, au mois de mars, on n'avait pas tout ça, on ne savait pas. Euh, et que je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire ce qu'on a fait, ce qui est fait et fait. Euh, en revanche, je vous avoue que je suis un petit peu gavé par cette espèce de, de, de, de, de, de, de rhétorique euh, propagandaire dans laquelle, à chaque fois qu'on prend une mesure maousse qui coûte énormément de fric, euh, un confinement, deux confinements un passe sanitaire, machin et qu'à chaque fois qu'on vous fait le coup et donc vous, vous engagez des moyens de ma boule et après on vous dit, oh là là, regardez, on a évité le pire on je, est je, je, je, quand même en plein dedans, si vous voulez, vous avez des pasteurs qui, euh, qui, c est, c est avec leur étude bidon euh, ça aussi, j'ai fait allez voir, allez voir les archives, allez voir l'investisseur sans costume, tout est là, c'est écrit c'est en vidéo, il y, a, il y a plein de matos allez passer un peu de temps là-dessus, je, je pense que c'est pas inintéressant mais donc, Pasteur vous disait attention, il faut absolument un pass sanitaire, sinon euh, cet été il va y avoir une flambée épidémique de ma boule, Il n'y a pas eu de flambée. Ils remettent le morceau, là, la semaine dernière, en disant oh là là, attention, euh, il faut absolument euh, encore proroger le passe sanitaire, il faut encore prendre des mesures, il faut vacciner encore davantage, il faut vacciner les enfants, il faut... sinon vous avez encore un pic. Ah, J'ai bien, bah ouais, mais attendez, oh euh, À chaque fois vous me dites ah bah oui, regardez, si on n'avait pas fait ça, ça aurait été une catastrophe. Alors, on peut, bien évidemment, on peut pas comparer parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas fait. En revanche, on peut voir ce que font d'autres pays. Et on peut voir que eh il y a absolument zéro, mais il y a zéro corrélation entre les montants engagés et les résultats obtenus. C'est un truc de dingue, si vous voulez, la, la, la corrélation. Je ne vais pas vous la donner parce que si, si, vous voyez, si, si on commence à faire des calculs de corrélation, on peut arriver à la fin à trouver un calcul qui dise bah, euh, aujourd'hui, euh, il vous faut. Euh, je ne sais pas, 10 millions, 20 millions, 30 millions, je sais, X millions pour sauver une vie humaine de Covid. Et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça parce que ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a absolument aucun sens. Les dépenses que vous avez engagées, elles ont déjà été engagées. Vous avez engagé un moment où vous pensiez que c'était juste. Ce qu'il faut voir, c'est penser à l'avenir. Et moi, je suis en train de dire, écoutez, il faut peut-être arrêter en train de dire que vous évitez à chaque fois le pire. Les gens qui prennent des mesures beaucoup plus douces, beaucoup moins énervées, beaucoup moins facho. je suis désolé, euh, en tout cas totalitaires, ben, ils n'ont pas, pas des résultats pires, en tout cas sous l'angle financier. Je, moi, j'apporte juste ma petite pierre. Et après, il y a plein de gens qui ont plein d'autres éclairages complémentaires à faire. Du point de vue financier, qui est ma partie, que je connais bien, ben, vous ne pouvez pas dire que plus vous dépensez d'argent, plus vous sauvez de vie. Vous ne pouvez pas le dire. C'est vraiment c est, c est quelque chose, peut-être, vous l'espérez, mais il n'y a vraiment rien qui vous amène à le montrer. Euh, juste dans, dans le détail... Dans le détail, parce que je pour... j'ai pas mis les noms des pays à côté des points, parce que ça devenait totalement illisible, alors on, toujours, hein, il faut... on est toujours un peu, un peu franco-centré, donc on va regarder un peu où est la France, Bah la France, vous êtes dans, dans, dans le ventre mou, euh, c'est vous êtes ventre mou bas de classe, quoi. À l'époque, c'est genre, c'est-à-dire que vous êtes à moins 10% de déficit, donc vous avez quand même un bon paquet de pays qui va avant réussir à avoir des résultats comparables avec des déficits qui vont plutôt être en dessous jusqu'à moins 3% de déficit. Ça fait quand même trois fois de fric en moins engagé, hein. c'est quand même beaucoup. Pour des résultats comparables, si vous voulez, la France est un peu mieux que, que la moyenne. Euh, mais pas beaucoup, en termes de mortalité, je veux dire, mais en termes de fric, on a vraiment dépensé beaucoup de fric en France. Euh, si vous comparez, c'est pas compliqué, hein. vous comparez des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse, des pays, mais des pays même comme l'Italie ou l'Espagne. Euh, le, et, euh, et, et après, euh, donc vous avez ce ventre mou, euh, et si vous regardez euh, un peu les, les extrêmes, alors à droite... Euh, vous n'avez pas, c'est vraiment des petits points, j'aurais euh, fallu que j'aille regarder euh, le, le point un peu plus important qui est à moins 3%, je ne l'ai pas en tête, C'est dans les points qui sont intéressants, tout à gauche vous avez les états unis qui, ont des points, qui sont à, à plus de moins 15%, je suis en moins 16%, moins 16 de, de, de, de déficit, 16% de déficit en 2020, euh, qui vraiment ont dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et vous avez tout en haut le truc où vous vous demandez depuis le début euh, qu'est-ce que c'est que cet énorme pointu de tout le monde, euh, cette énorme tâche, parce que là, celui-là, il fait mal. Alors, ça, c'est un pays dont je n'avais absolument pas entendu parler à, avant, c'est le Pérou. Euh, le Pérou, euh, si les chiffres sont justes, euh, est à moins 10, ah, pardon, 10%, presque 10% de mortalité sur les cas confirmés, sur un pays de 30 millions de personnes qui, a en plus, a eu énormément, qui a eu 2 millions de tests confirmés et presque 200 000 morts. Ça, c'est assez important. Ça. Donc je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas étudié le Pérou, je n'ai pas vu particulièrement, j'ai jamais vu d'article de presse en disant « Oh là là, grosse flambée au Pérou, c'est l'horreur euh... !» <coughs> Pardon, excusez-moi. On vous a parlé, mais ça aussi, c'est assez intéressant. On vous dit « Oh, regardez, ah, le Brésil, ah, on vous parle de tout un tas de pays dans lesquels c'est en feu et en flamme. » Bah oui, bah, en fait, le... on ne vous parle pas du Pérou, mais parce que le Pérou, vous n'avez pas Bolsonaro au Pérou, donc euh, tout d'un coup, c'est beaucoup moins drôle d'en parler. Hein ça, ça aussi, c'est des jolis billets ça. Mais donc, euh, autant, si vous voulez, euh, ce, ce, ce genre de choses vous dit bah, le, le, le fric engagé euh, ne vous permet pas de conclure euh, à l'efficacité. Eh bah bien oui, euh, si vous voulez, le, le, le fric engagé ne vous permet pas, parce que ça dépend aussi comment vous l'engagez ce fric-là. Et c'est là où moi je reviens euh, à mon argument, euh, à mon argument de départ, qui est de se dire, bah, il y a un moment, euh, le, le, cette manière de, de vouloir euh, penser que le changement climatique, le Covid, ça, ça, met, en, ça, ça met la stabilité financière mondiale en, en péril, euh, ben là, j'ai un peu l'impression qu'on a des manières de raisonner qui, qui sont les mêmes, et aujourd'hui, on, on vient vous expliquer qu'il euh, ben, faut mettre tout cet argent, il faut mettre 500, 600 milliards de dollars euh, dans le vaccin pour vacciner le monde entier. Et moi, ma question, c'est si on avait mis ces 500 ou 600 milliards de dollars dans des hôpitaux, plutôt que dans du vaccin alors, euh, le, le, et, et vraiment, euh, on vous dit, ah ben non, vous allez avoir plein d'arguments qui vont vous dire, ah mais ça coûte, vous vous rendez pas compte, vous, vous formez du monde, machin, je... Encore une fois, si vous voulez, euh, l'argent engagé euh, n'est pas, euh, n ne semble pas euh, une, pouvoir prédire que quoi que ce soit. Euh, et ensuite, si vous voulez, euh, si vous prenez, euh, même ce, ce, ce, ce qu'on entend beaucoup, si c'est contre la première deuxième vague qu'on a beaucoup appris, et que, et que le fait d'aller faire du traitement précoce, d'aller investir euh, sur vos capacités de traitement précoce, d'aller de, de, investir dans l'hôpital, on a, on a continué à désinvestir dans l'hôpital en, en 2020 et 2021, si vous voulez. Si on avait investi dans l'hôpital plutôt que de, dans, dans ces vaccins, euh, Qu'est-ce qu'on a eu Et là, je, je pose juste une question et, et, et, et, et je, je, je n'accepte pas la réponse qui dit que le vaccin était la seule possibilité parce qu'on n'était pas capable de, de, de mettre l'hôpital en ordre de marche aussi rapidement. Euh, peut-être, peut-être, mais moi j'ai un problème là-dedans. Et mon problème, si vous voulez, c'est que le vaccin, euh, dans le système financier, c'est un centre de profit et c'est un centre de profit de ma boule c'est un centre de profit qui fait 85% de profit pour du Pfizer, du Ntech euh, le, le, le. et euh, un hôpital c'est un centre de coût dans de la comptabilité financière hein alors socialement c'est l'inverse hein. un... l'hôpital c'est une valeur sociale de, de, de dingue mais, euh, mais moi le problème que j'ai si vous voulez et c'est pour ça que pour moi c'est absolument inacceptable euh, de faire euh, des profits aussi dingues sur les vaccins c'est que pour moi il y a une tâche je suis en train de me dire, mais est-ce que vraiment on a investi dans les vaccins parce que c'était la meilleure solution donnée à un moment donné, ou est-ce qu'il y a un moment, euh, on a investi dans un centre de profit plutôt qu'un centre de coût Ça fait 20 ans, <coughs> ça, ça ans qu'on est dans cette dérive-là, euh, et à mon avis, que euh, le, la crise nous a fait rentrer dans une exagération radicale de cette dérive, et que... Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait pas faire de vaccin du tout. Euh, je suis en train de dire que euh, le, le, le, quand vous venez de dire ben, « Attendez, cette crise de coûter 6 000 milliards, euh, vous pouvez bien mettre 600 milliards dans un vaccin. Euh, » ben, Déjà, euh, où ont été ces 6 000 milliards Et quelle partie de ces 6 000 milliards a vraiment été euh, dans euh, des choses qui ont été utiles à, à la lutte contre cette épidémie Ça voudrait le coup de faire cette comptabilité-là. C'est difficile, je ne sais pas. Hein. Et la deuxième chose... C'est euh, pourquoi est-ce que ces 600 milliards, on ne les met pas euh, dans l'hôpital Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas euh, là-dedans Et euh, est-ce que vraiment, aujourd'hui, quand vous êtes la BCE, vous pouvez venir nous expliquer ça, euh, alors que euh, vous venez demander 600 milliards, alors qu'on n'est pas capable d'en mettre un seul dans notre hôpital aujourd'hui pour rénover nos hôpitaux, pour s'occuper de nos soignants et, euh, et voilà, moi, ma question aujourd'hui, c'est les 16 euros de profit à Pfizer-BioNTech. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les, les donner à nos soignants euh, qu ait, et, et, et, et à nos hôpitaux voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, euh, et euh, pour vous dire que euh, ben, l'argent, ça fait pas tout dans la vie, c'est même pire que ça, si vous voulez, c'est euh, l'argent corrompt. Alors c est, c est, on le sait, hein l'argent a mais euh, ben, on a une application pratique aujourd'hui qui fait quand même assez mal. Alors moi, je vous dis, on va s'arrêter là pour ce soir, et je vous dis à votre bonne fortune, partagez, inscrivez-vous à la chaîne, faites circuler tout ça. Hein, je sais que ça fait mal, c'est toujours désagréable de se dire qu'éventuellement on a dépensé du fric, mais ça n'a peut-être pas servi. Il y a tous les gens qui, à chaque fois, vous disiez, ah oh, mais comment ça, vous osez, comparer, euh, vous osez comparer des vies humaines à du fric, vous vous osez comparer la santé des gens à l'économie, bande de méchants. Ah, le nombre de fois qu'on a eu ça, à chaque fois qu'on venait dire que les confinements, c'était peut-être pas justifié, les machins, on dit « Ah, vous êtes des criminels !» Ouais, ben bah alors, comptabilité, ça a probablement servi à rien.